Oh, regardez M Company est là M Company Let's go C'est la première fois que je vois un camion... Euh... Ah bah, il va faire le plein aussi. <rire> On est tombé dans les pommes <rire> Ah là là là là, quel temps de chien, je suis obligé de rester à l'abri le temps de faire, euh, faire l'intro Salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien les amis Pour ma part, ça va super bien, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui Pour une nouvelle vidéo sur Grand Utopia, sur Eurotruck Simulator 2 bien sûr Attendez, je vais vite Ah, ah ça accueille, ça accueille, ça accueille. Vite, vite, vite, eh, ça fait froid, hein. ça fait froid, ça fait froid, je rentre Paf, Ouh. ça fait du bien Les amis, nouvelle vidéo, le lendemain même de la dernière Et oui monsieur dame, mais vous êtes des génies vous êtes des génies. Je vais être très transparent avec vous. Je tourne cette vidéo. On est le matin. D'accord Donc cette vidéo sortira bien sûr à, à 16h dimanche. D'ailleurs la France a gagné hier. Bravo Dans de campagne. Oui, ces féroces soldats. <rire> vous êtes des génies. Je vous ai dit. 200 pouces bleus. Et pour être très honnête avec vous, on n'y est pas encore Mais vous avez fait un meilleur démarrage encore Sur cette vidéo que sur la toute première Donc en fait là actuellement on est je crois euh, Vous avez mis combien de likes là On est à 138 Avant je, je faisais caca, on était à beaucoup moins <rire> Donc les gars, je suis très transparent avec vous Je pense qu'à la fin de la vidéo on sera euh, euh, Je ne sais pas, je ne vais pas pronostiquer On regardera ça après, mais en tout cas merci infiniment à vous Pour euh, tout votre soutien Donc euh, voilà, on se fait plaisir Les gars, sur cette vidéo, allez on va pas pousser trop au mémé dans les orties On va passer sur un 220 220 pouces bleus et on continue encore J'enchaîne, ça vous va Aujourd'hui les amis on transporte des pommes Attention à ne pas tomber dans les pommes euh, On va à Chasseville et on est avec ce Mercedes bien sûr Oups. Voilà. Oups, on va, on va rouler bien sympathiquement Et on va passer par Sainte-Marie-sur-Mer C'est vraiment un super chouette endroit On va faire un petit détour par là Si c'est possible pour avoir le point d'interrogation Je sais pas de quel côté il est le point d'interrogation Mais j'imagine comme ça voilà, euh, petit point d'interrogation ici, est-ce que ça vaut le coup C'est un concessionnaire donc je pense pas, il y aura un point d'interrogation là-bas directement Et euh, sur la route, est-ce qu'il y a des points d'interrogation Non pas du tout Voilà, Donc on va partir de Hagescoff, on est parti directement, donc ce magnifique Mercedes bien sûr Actros, voilà, on est directement parti les amis, 220 pouces bleus, bien sûr, je compte, je compte sur vous J'espère enfin que le jeu est fluide alors pour vous expliquer ce qui s'est passé sur la dernière vidéo Je suis un petit peu déçu Alors j'espère vraiment que, que Ouais mais on est dans la merde là dès le début Non ça va le faire Je vais faire des manœuvres Voilà C'est ça qui est beau Je suis un peu déçu parce que vraiment euh, Il faut savoir que donc dans la dernière vidéo j'étais en train de me vanter Et j'étais tout content à dire que le jeu est super fluide et super beau Donc là j'espère que c'est le cas aujourd'hui Sinon encore une fois c'est que des crash tests vous inquiétez pas Putain mais il me fait sortir d'un endroit frérot c'est... Euh... C'est hallucinant quoi ce qui me fait faire dès le début quoi. Heureusement qu'il n'y a personne. Hop. En plus il pleut, il faut faire attention. On avait livré ici hein, chez la Team Zephyr dans la dernière vidéo. Donc voilà. On repart ici, c'est plutôt pas mal. Bien RP. Donc oui, dans la dernière vidéo, en fait, il faut savoir que là, même là aujourd'hui, hein, mon jeu est ultra fluide. Hein, il a jamais été aussi fluide évidemment. Parce que du coup je n'enregistre ne, pas. Alors je vais pas vous refaire tout ce que, tout ce que je vous ai expliqué. Mais comme j'enregistre pas sur le PC directement, bah mon jeu il est fluide de ouf. Et moi je vois mon retour sur OBS sur mon deuxième ordi. Et je vois que tout est fluide en fait Et donc je n'ai pas compris pourquoi il y a eu des drops de FPS dans la dernière vidéo Donc là j'espère que c'est euh, réparé Je Vous me dirai en commentaire j'ai hâte En tout cas j'ai hâte mais j'espère quand même que c'est bon Allez j'y vais je m'arrête pas ça glisse trop Toute direction Parce que vraiment c'est super agréable c'est ultra fluide Et moi je me vois il y a des coucous <rire> Je suis ultra fluide donc me dites pas qu'il y a des drops de FPS s'il vous plaît Ce serait bien quoi ce serait bien ce serait bien Alors voilà j'ai retouché quelques paramètres Donc normalement ça devrait le faire Je remercie KefKefCo et, et LCC Fox qui, euh, qui mettent beaucoup LCC Fox on va en parler hein. On va en parler les messieurs de la main hein. Parce que là ce qui se passe c'est fou mais, euh, mais donc voilà Attendez il a pas un truc metaverse là Oh putain il a changé L'enfoiré Il a enlevé mon panneau metaverse <rire> Ici il y avait un panneau metaverse Je m'en souviens Je m'en souviens très très bien euh, Donc voilà en tout cas euh, J'espère que, que, que ça va aller Hop Let's go J'espère que ça va aller parce que pour moi là c'est vraiment l'idéal Et tout fonctionne bien Donc je l'espère En tout cas merci beaucoup pour vraiment vos commentaires Ça m'a fait très très très plaisir Justement c'est pour ça que là on continue d'arrache-pied J'ai toujours pas configuré le zoom sur ma souris Je suis vraiment débile Mais bon bref Alors parlons de L7C Fox messieurs dames Puisque je vous ai dit qu'il était de retour bien sûr ben vous l'avez probablement vu mais ça y est Là j'appelle ça le vrai retour Puisqu'il a sorti bah ben hier en fait hein. Si je dis pas de bêtises Bah ben oui hier une nouvelle vidéo sur Euro EuroTruck Simulator 2 avec Miss en facecam avec Miss au volant, tous les deux en train de parler. Que du bonheur, que demander le plus finalement. Donc voilà, ils sont de retour et ça fait ça fait bien plaisir. Ils ont justement parlé de leur hack, un petit peu tout ce qu'ils ont fait. Ils ont fait des clins d'œil aussi à la team YouTube qui, qui les ont aidés, etc. Donc tout va bien. Voilà, je vous invite à aller regarder euh, cette vidéo si ça vous intéresse je la mettrai en description et en fiche en haut à droite comme vous avez pu le voir pour ceux qui sont sur ordinateur parce que je crois que sur mobile c'est pas pareil mais donc voilà je mettrai le lien en description bien évidemment donc euh, j'étais bien content à noter que euh, j'ai alors c'est trop rigolo pendant, qu ont regard... enfin, pendant que je regardais leur vidéo les personnes c'est bon pendant que je regardais leur vidéo j'étais en train de réajuster un petit peu mon setup parce que ça me plaisait pas trop la disposition de mon ordi portable tout ça pour qu'au final, j'ai remis quasiment comme avant. Donc en fait, j'ai quasi rien touché. donc Pendant une demi-heure, j'ai fait des choses dans le vent. <rire> voilà, tout simplement. C'est assez, euh, assez rigolo. On pourrait mettre un peu plus fort les essuie-glaces, là, quand même, en vrai. Je suis à 100 km h On va se détendre. On va se détendre, tout de même. Parce que là, euh, doucement, doucement, doucement, doucement. doucement Le soleil... Par contre, regardez, le ciel bleu revient. Alors, j'espère qu'on va l'avoir avec nous. Euh... Ça peut être assez sympa. On va ralentir. C'est 60... Oh là là là là. Doucement. Parce que c'est vrai que j'ai roulé comme un fou hein, dans la dernière vidéo, comme vous me l'avez dit. J'ai roulé comme un fou. Donc là, on va éviter de de faire de la merde. Ah, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Ah, je crois que là, j'ai les, euh... les essuie-glaces automatiques, non Ça s'est régulé tout seul. Hop Voilà, regardez comme je conduis bien. Bah, On transporte des pommes, alors je fais un petit peu plus attention. Les pommes, euh... pommes c'est important, monsieur-dame. Hein. C'est important. Bon, donc voilà, euh, la Coupe de France, euh, la team, euh, l'équipe de France est qualifiée pour. Euh, pour euh, ça fait plaisir! Ça fait plaisir, ça fait plaisir! Ah, vive la République, vive la France! Hein, comme dirait Grisou! Incroyable! Tous les clins d'œil euh, à, à Macaron, Chacaron, Macaron! Putain, mais quel suceur! Hein. <rire> Pas Griezmann! Hein <rire> non, mais voilà! D'ailleurs, je voulais vous parler d'un truc. Ah oui, les amis, ce soir, événement exceptionnel! Ce soir, j'en profite puisque la vidéo sort le même jour! Ce soir sur Twitch, rendez-vous sur Twitch, je suis en live, vous le savez. C'est pas du Call of qu'on va faire ce soir, c'est du GTA V. Et oui, messieurs, dames, ah, petit moment de nostalgie, petit moment de folie. Faut savoir que GTA V, donc, c'est sorti en 2013, Grand Theft Auto. C'est sorti en 2013, j'avais donc 13 ans, je suis en 2000, et j'ai lancé le. Donc, j'ai fini la campagne, j'ai découvert le jeu en 2013, d'accord, le mode solo, incroyable. J'étais petit donc je comprenais pas grand chose finalement Enfin je pensais co tout comprendre Sauf que 3 ans après j'ai refait Donc en 2016 je l'ai refait sur PC Un petit peu plus mature Donc je comprenais un peu plus certaines choses Dans, dans GTA Je l'ai refait 3 ans après en 2019 Sur PC avec encore une meilleure qualité Là j'ai évidemment à 19 ans j'avais tout compris au ref euh, C'est vrai que GTA c'est un chef d'oeuvre hein, On peut le dire c'est un chef d'oeuvre 3 ans après 2022 je le refais une quatrième fois c'est ça ce qui est bien, c'est que je l'ai fait tous les 3 ans. Je le fais tous les 3 ans, euh, pas de manière. Euh, euh, c'est pas fait exprès, c'est un hasard, tu vois, que je l'ai refais tous les 3 ans. Sauf que là, je vais le refaire avec une meilleure qualité, avec une meilleure fluidité. Et, et alors, évidemment, GTA, on sent. Pour ceux qui ont connu, pour ceux qui ont fait le mode histoire de GTA, évidemment, on le connaît. Je vais pas faire genre que je vais tout redécouvrir. Genre, je connais le jeu, je, je, je connais la map quasi par cœur, enfin, par cœur pour ainsi dire même si j'ai peut-être oublié des détails, mais je connais par cœur je, le mode histoire, je sais comment ça se finit quand on choisit une, une telle fin. Euh, j'ai d'ailleurs ch jamais changé la fin, pour être honnête, parce que je ne peux pas faire autrement. Euh, C'est impossible pour moi de prendre une fin alternative. Euh, et probablement que... Euh, là, on, on va recommencer le mode campagne, probablement que je prendrai la même fin, parce que mon éthique euh, m'oblige à, à terminer le jeu d'une certaine façon. Bref, je ne spoile pas pour ceux qui ne connaissent pas, même si ça m'étonnerait, mais en tout cas, voilà, il a arrêté de pleuvoir parce que je parle de GTA et ça, ça fait plaisir. Euh, bah si il pleuviait encore un peu Je me suis peut-être un peu enflammé Mais donc voilà en fait J'ai très très hâte de pouvoir recommencer Parce que je suis comme un gosse à de nouveau redécouvrir d'une autre façon Le jeu, recommencer à zéro Reconduire les voitures Sans mode, sans rien Tu vois, refaire le mode histoire Redécouvrir Franklin, Michael, Trevor Tout ça j'ai trop trop hâte Ça va être que du bonheur Je sais pas combien de temps ça va durer Donc ça va durer plusieurs soirs euh, je sais plus combien de temps il faut pour terminer le jeu Ça va prendre du temps Mais c'est ça ce qui est cool C'est ça qui m'avait manqué De pouvoir refaire du GTA justement Mais pour refaire le mode histoire Je l'ai jamais fait en live Je l'ai jamais fait en vidéo Donc c'est pour ça C'est vraiment la, la bonne occasion Vous savez qu'en live j'ai une soundbox Vous pouvez envoyer des sons sur le live Pour me déconcentrer Pour faire rire etc Donc j'ai exprimé des sons en rapport avec GTA Vous allez très vite comprendre Vous savez le Ah shit Here we go again vous dépensez 300 points c'est gratuit hein, bien sûr hein, c'est euh, en regardant le live vous débloquez des points ou en commentant dans le chat vous gagnez des points et vous pouvez mettre ces sons sur le live tout le monde les entend c'est trop rigolo quoi donc voilà euh, vraiment ça va être bien sympa euh, dès ce soir 20 h euh, sur twitch le lien est en description bien sûr et, et voilà j'ai vraiment juste euh, trop hâte euh, les, les missions inconnues et des, des traqués tu vois juste s'amuser pour des petits trucs comme ça et, on fait plus ça tu vois tout le monde est sur gta online ou surtout gta rp tu sais où ça fait des RP et tout Non moi ça m'intéresse pas ça Mais alors refaire le mode histoire Waouh Ce sera la quatrième fois que je la refais Tous les 3 ans et tout Vraiment c'est ultra cool GTA 6 en plus c'est dans bientôt Donc c'est juste parfait euh, niveau timing Donc voilà J'ai juste trop hâte Dès ce soir les gars Ça va être que du bonheur Ça va être que du bonheur Alors comment ça m'est venu cette idée Pour ceux que ça intéresse Pendant qu'on parcourt ces magnifiques paysages de Grand Utopia J'espère que, que vous voyez sans bug Moi de mon côté visiblement il n'y a pas de bug Donc j'espère vraiment que c'est le cas chez vous Euh... Comment m'est venue l'idée Bien tout simplement euh, cette semaine j'ai fait un live J'ai fait plusieurs lives hein, tous les soirs hein, pour ceux qui me suivent Merci à vous encore Mais j'ai fait un live cette semaine qui m'a fait péter un câble Parce que c'était vraiment pas ma bonne soirée Et je, voilà j'aurais pas dû streamer mais c'est pas grave Ça vous a diverti euh, Et J'ai pété un câble en fait j'ai joué à Minecraft et j'ai rashkit au bout de 10 minutes J'ai joué à Call of j'ai rashkit au bout de 30 minutes Bref le live vous avez compris vous faites 30 plus 10 ça fait 40 Le live il a pas duré longtemps j'ai pété un câble et j'ai arrêté le live Et en fait j'ai été dans une démarche de Il faut que je trouve un jeu un panic game. Un panic game c'est à dire c'est le jeu que je vais lancer qui va pas me prendre la tête Si jamais j'ai un problème en live Si jamais il faut que je stream tu vois Parce que c'est quasiment ça va commencer à devenir carrément un métier le truc quoi Pour ma part je veux dire il faut que, que j'assume Mais si les jeux me font péter un câble Il me faut un truc de secours Donc le truc de secours en l'occurrence c'était Fall Guys Mais j'avais demandé voilà sur Twitter Et sur les réseaux des idées de panic game Et y'a Roros Roros le boss, Roros le modérateur de la chaîne Enfin euh, un des modérateurs de la chaîne il a proposé GTA, et juste en proposant ça, j'étais en mode... Waouh, ça fait 3 ans quand même. Waouh, le mode histoire. Donc en fait, c'est pas une histoire de panique game ou quoi, hein. au contraire. Mais par contre, vraiment, ça m'a donné envie de nouveau de réinstaller GTA, de relancer à zéro. Parce que comme dit, mon PC a été réinitialisé, je vous le rappelle. Donc dans tous les cas, j'ai plus aucune sauvegarde, j'ai plus aucun mode. C'est le bon moment pour repartir sur de bonnes bases. Donc voilà, c'est comme ça que m'est venue l'idée. Par contre, si vous avez des idées de panique game, comme je les appelle, n'hésitez pas. Donc c'est-à-dire... Un jeu qui prend pas la tête Un jeu qui voilà même si vous êtes énervé Vous lancez le jeu vous êtes chill et vous vous posez pas de questions tu vois. Genre comme le solitaire Mais je pense pas que je vais vous proposer un live sur le solitaire Vous savez avec les cartes je pense que ça vaut pas trop le coup <rire> Alors on arrive à Sainte-Marie-sur-Mer C'est très joli on a la boue à gauche bien sûr On a la station essence à droite Hop, Il n'y a pas de prix affiché euh, à la station Donc voilà bienvenue à Sainte-Marie-sur-Mer Un des derniers villages qui avait été ajouté euh, Bon il y a quelques mois maintenant mais euh, Mais qui fait, euh, qui fait toujours plaisir Qui est très sympa Très très très très très sympa Vraiment je, ma hantise c'est que le, la vidéo bug Je vous le dis ma hantise c'est que ça bug J'espère que ça ne bug pas J'espère que ça ne bug pas Parce que vraiment je passe du bon temps euh, Route iconique Hiroshi Yaruayama. C'est la fin de la route bien sûr Regardez mon beau petit camion Regardez la belle petite remorque Que du plaisir Regardez ce paysage bien sûr Alors le feu est vert hein, Monsieur Camping Car euh, il s'était endormi derrière dans le lit Il a dû chercher des trucs je ne sais pas Allez On est y par messieurs dames Hop là ouais c'est que ça penche par ici donc Hop là J'ai jamais pris cette route dans ce sens d'ailleurs Et ça c'est stylé On l'a toujours pris dans l'autre sens me semble-t-il euh, Ah non on l'a peut-être pris dans ce sens là en convoi euh... Si si Si si c'est possible mais la dernière fois en tout cas c'était dans l'autre sens Donc là comme ça Ça nous permet de nous concentrer Et d'admirer un petit peu les les petites baraques que nous avons sur, sur les côtés, bien sûr. Et on va faire un détour pour avoir un point d'interrogation. Oh, maintenant, je me souviens. Je crois qu'on va traverser un pont très exigu, si je dis pas de bêtises. Je ne suis pas sûr. Hein. Je ne suis pas sûr. Regardez, waouh. Oh, c'est beau. Attendez. Excusez-moi. Excusez-moi, mais il faut en profiter. Parce qu'il y a une cascade d'eau derrière. Le petit screen. Vous avez vu comme c'est rapide Alors, j'espère que c'est fluide pour vous. Mais en tout cas, niveau rapidité, euh, hein, j'ai jamais eu ça avant. Hein. Alors, regardez, ça c'est pas mal la cascade C'est peut-être moins stylé que ce que j'imaginais avec la, le mammouth et tout. Pas enfin, le mammouth, je veux appeler ça un mammouth. J'aime bien, on dirait. Regardez, on dirait une miniature à la LCLC Fox. Vous trouvez pas On dirait une miniature à la LC Fox. Il faisait genre de miniature, euh, Fox. Ah, comme ça. Plutôt comme ça. Tac Comme ça, j'ai la place pour mettre le logo euh, Eurotruck et Grand Utopia. Eh, hey, vous connaissez la stratégie, hein. <rire> voilà Ni vu ni connu, on est reparti. Tac Et tu tapes tapes tapes, c'est ta façon d'aimer Ce rythme qui t'entraîne Jusqu'au bout de la nuit Réveillant toi tourbillon d'un vent de folie Et là c'est cool mon jeu il est un petit peu moins fluide que tout à l'heure pour être honnête avec vous Mais du coup en théorie ça ce qui est cool c'est que ça n'a pas d'impact sur le record ou quoi Et ça c'est beau Et ça c'est beau Hop là Bon à noter que bien sûr si j'ai des problèmes encore dans le record euh, Ces problèmes ne sont pas les mêmes quand je suis en live Parce qu'en live l'encodage c'est quand même différent euh, C'est une autre façon de faire euh, Le record ça travaille sur le disque dur Ça fait plein de choses alors que le record c'est juste envoyé par internet Donc dans tous les cas vraiment euh, euh, Vraiment n'hésitez pas à venir voir mes lives S'il y en a qui ont peur vraiment vous voyez c'est ultra fluide même pour, de la... même pour du live Je suis tellement fier de proposer une qualité comme ça C'est quand même fou quoi On a découvert un point d'intérêt Merde Il est où ton point d'intérêt connard What ah oui la grande roue incroyable. Le point intérêt. Ah bah ah c'est le point d'interrogation qu'on va choper tiens. Ah oui voilà c'est ça on va traverser le pont. On va traverser le pont juste au-dessus de nous là. C'est bien ça. Ouais on va se mettre dans la merde. Vous allez voir vous allez kiffer. <rire> vous allez kiffer. Ah je suis content d'être passé par Sainte-Marie-sur-Mer parce que c'est vraiment un superbe endroit ici. Hein. C'est vraiment un superbe endroit. La grande roue bien sûr. Voilà oh, du coup on la voit pas trop bien. Et là, oui, je m'en souviens. Combien de fois on est passé par là Je ne sais plus, mais incroyable. Avec le pont. Le pont. Le passage ici. Euh... Hop là, je te passe devant. Eh bah ben ouais, mais fallait mettre son clignotant gauche. C'est tout. Fallait mettre son clignotant. À un moment donné, faut arrêter de crier sur les routiers. Hein. Si vous mettez pas vos clignots. Euh... Et venez pas me faire la leçon parce qu'il allait pas tout droit. Il allait plus à gauche. Donc clignotant gauche. Musée résistance, bam. On va essayer de rayer le camion, bien sûr. Ok On est pas mal. On est pas mal. Oh là là, regardez comme c'est beau. J'ai envie de retenter de faire des screenshots, messieurs dames. Il faut faire des screenshots, j'en profite. Hein. Autant, autant profiter, c'est rapide à faire. C'est magnifique et tout, tu vois. C'est quand même. Non, franchement, ça vaut le coup. Oh oui, si. Ça va être ça, les screenshots, en fait. Hein. Oh là là. Oh là sans, sans aucun doute. Magnifique. Je cherche même pas à en faire de meilleur. Celle-là, c'est parfait. Vraiment, hein, my goodness. Ah oui, on peut passer à gauche. On essaye ou pas C'est interdit au camion J'aime bien me mettre dans la merde. Vous le savez, c'est interdit au camion, je m'en fous. Moi, j'ai pas peur de la police, moi. Nouveau passage, carte mise à jour. Hop là. Ah oui, la nou... bah, ça permet de découvrir la nouveauté. Vous avez vu, maintenant, il y a les... les petits chemins qui sont affichés en pointillés. Et c'est sympa. Et là, je vais passer en, séquen... en séquentiel. Non. Voilà. Comme ça, c'est moi qui gère mes vitesses. Je vais me mettre en quatrième pour voir. Voilà, parfait. La cinquième. C'est les séquentiels le, le mode Je sais plus comment ça s'appelle mais bon tu m'as compris Oh c'est beau Voilà donc là je vais rester en 5 cinquième on va pas se prendre la tête wow. C'est quand même chouette un hein, grand utopia monsieur dame hein. C'est quand même bien chouette hein. Je suis bien content de recommencer hein. Hop là Ça je réveille tout le voisinage Je sais pas quelle heure il est Il est 11h c'est écrit sur le tableau de bord Il est 11h et d'ailleurs euh, dans la vraie vie euh, Il est pas loin d'être 11h Hop je me remets en mode auto Nickel Nickel nickel Désolé pour le dérangement hein. Désolé pour le dérangement hein. Vraiment hein. Hop D'ailleurs à droite ça va où C'est un cul de sac Comme ça l'affaire est réglée Hop Ah c'est cool Alors ça, le seul défaut c'est qu'il faut marquer le stop ici Et ça c'est terrible Je déteste marquer les stops Alors déjà en voiture donc je vous laisse imaginer Oh putain connasse Ah punaise Ah on avait l'opportunité Ouais bah ben, euh... Oh non foro, mais là tu forces aussi Vous forcez monsieur d'Amin Merci à vous en tout cas Merci à vous Pour votre collaboration Moi à un moment donné il faut juste pas se foutre trop de ma gueule quoi euh, Elle est où la cinématique pas que je la rate Je sens que je vais la rater encore Elle est là <rire> Excellent Hop Là, je viens de piller la remorque. J'ai jamais fait cette cinématique, hein, je crois, hein, messieurs-dames. Je ne suis pas sûr. Donc, là, les gars, on va en profiter. Et voilà, le drapeau français, le drapeau européen, la cathédrale derrière. Enfin, la cathédrale là. Oui, c'est une cathédrale, hein, on peut le dire. Avec les montagnes euh, Les montagnes de Haute-Savoie, on les reconnaît, bien sûr. Le pont que nous allons prendre. Le pont bien serré, la grande roue, bien sûr, à 5 euros. Euh... Ça va, hein. ça va, ça va. On est des bons clients, bien sûr. C'est magnifique. C'est magnifique c'est magnifique La montagne qui s'affiche au loin bien sûr euh, L'eau qui est un petit peu sale bien sûr ne pas aller dedans hein. Des petites intersections qui font plaisir Un château fort derrière Le Rio de Janeiro euh, du pauvre bien sûr Ou du riche plutôt disons Excusez moi sans vouloir manquer de respect bien sûr Croyable Croyable les voitures qui passent par là bah, c'est par là qu'on va passer tout à l'heure d'ailleurs Après avoir traversé le pont bien sûr voilà ça fait plaisir, ah oui l'église euh, qui est euh, un peu customisée avec des couleurs très pétillantes Une vue bien sûr pour, euh, c'est le pont pour aller à Mygotopia si je dis pas de bêtises Je dois dire une belle bêtise, non c'est le pont pour aller à la Joséphine Ou la route du paradis je ne sais plus, la Joséphine c'est ça Ah je suis bon en vrai j'ai une bonne mémoire, il faut le dire qu'on l'a fait Grand Utopia quand même hein faut le dire qu'on l'a fait. Ici, c'est un endroit où on est déjà allé justement avec Fox et My Godness. Pareil, un petit château, une petite villa, un petit hôtel, une petite maison. Je ne sais pas ce que c'est finalement, mais quelque chose d'assez bien sympa. Et voilà, encore une très belle vue d'ensemble pour terminer cette cinématique, bien sûr. Je suis un beau commentateur et c'est un 2 à 1 pour la France. <rire> et voilà, la cinématique se termine ici. Je l'ose l'imaginer. Je connais My Godness maintenant. Donc en théorie, il n'a pas forcé... C'est pas mal My goodness on est lié Je savais que c'était la fin de la cinématique Alors que la vérité J'avais aucune idée de à quoi elle ressemblerait Ça fait plaisir On est reparti Hop Direction Le petit pong Et je parle pas du petit pont Que euh, la France a mis à un Danois Hier bien évidemment A moins que c'était l'inverse Je ne sais plus Dans tous les cas c'était la honte euh, Voilà N'hésite pas à passer voilà, Bonsoir Hop Allez là on va se, se concentrer à dos voilà! Bang bang! Oh putain, j'avais oublié que c'était aussi serré, mon pote. Alors, on va serrer à gauche, hein, parce que la gauche c'est le truc que je maîtrise. À droite, un peu moins. Euh, je parle pas politique, hein, bien sûr. Bien au contraire. Euh, hop là. Du, du, du. Regardez-moi cette belle vue là. Oh, un petit peu moins belle ici, du coup. Un petit peu moins belle aussi euh, par là. Et donc, voilà la fameuse église avec toutes les couleurs pétillantes dont je n'avais jamais vu, enfin, que j'avais jamais vraiment fait attention. Alors que pourtant, vraiment, on la voit. Hein. On ne voit qu'elle. Hein. C'est original. Pauvre église. Hop Allez, le feu est vert, on enchaîne, c'est parfait le timing. Par contre, faut accélérer. Hein. Faut accélérer, monsieur, voilà. Hop là J'adore. J'adore ces intersections. Bien sûr on retournera sur Anatolian Trucker Map Ne hein, vous inquiétez pas quand il y aura des, des belles petites nouveautés Mais voilà là on se concentre bien sûr sur Grand Utopia Vous voyez le feu rouge Hop là il passe au vert C'est quand même un timing assez précis Hop là Il était intéressant ça valait le coup quand même ce petit détour là monsieur-dame Je sais pas ce que vous en pensez Je pense que ça valait quand même vachement le coup Et là on va tout droit. Les gens en terrasses, incroyable. Les terrasses grandes comme ça, c'est que du bonheur. Oh putain. Je suis qu'une merde. Je suis qu'une merde. C'est pas grave, j'avais besoin de faire le plein. J'avais besoin, besoin de faire le plein de toute façon. C'est mon emploi, mon, mon patron, il m'a demandé de... D'en profiter si jamais euh, avant d'arriver à, à Chasseville euh, Tu sais juste avant la station du coup il m'avait dit de, de, voilà, de faire l'essence euh, Donc c'est pour ça du coup euh, que, je, que je passe par là finalement Hop Voilà non vous inquiétez pas hein, je suis pas, pas non plus si teubé que ça Je sais pas du tout de quel côté est le machin on va se mettre ici Ça me paraît pas mal Hop Tac Tac Ah hop Bon C'est par où c'est par ici Hop Tac tac tac Bem-bem, je suis pas du bon côté Oh si Oh bah de toute façon les deux côtés ça allait je crois Je m'y connais pas trop Bon allez on fait le, on fait le plein Il m'a dit d'aller au taquet en hein, toute façon hein. Comme ça l'affaire est réglée Hop oh putain 1,91€ Pas cher <rire> pour le coup <rire> 819€ Heureusement que je suis passé à l'essence moi pour ma part Allez hop let's go Tac tac tac Et on est y par on est-y par messieurs dames pour de nouvelles aventures. Chiche! Il va être content, Roger. Ouais, Roger, c'est mon employeur. Tout, Oh putain, encore un stop à marquer. Ah oh, c'est terrible. Un a foutre. Heureusement, il n'y a pas la police. Heureusement, il n'y a pas la police, hein. Oh, regardez! La M Company est là! La M Company! Let's go! La M Company est là! <rire> je suis premier degré ému! C'est la première fois que je vois un camion. Euh... Ah bah, il va faire le plein aussi! Merde! Vous venez trop vite dans les ronds-points! Merci, frérot! Incroyable! Représente la M Company, messieurs-dames! Et eh, les gars, n'hésitez pas! Hein. Si vous jouez à Grand Utopia. Et que vous, vous transportez euh, une remorque euh, M Compagnie, N'hésitez pas à faire des screens Vous me mentionnez sur Instagram Vous m'envoyez pas par message privé Vous faites une story et vous me mentionnez sur Instagram Comme ça je repartage N'hésitez vraiment pas les gars C'est super sympa parce que comme ça vos potes euh, Ils voient dans votre story euh, ce que vous faites Et moi je, je peux repartager comme ça tout le monde voit Et puis ça fait clin d'œil, c'est sympa Ça fait de la pub et tout c'est rigolo tu vois Donc n'hésitez pas vraiment sur Instagram euh, Si je vais laisser l'automatique gérer c'est pas mal ah c'est trop stylé, c'est vraiment la première fois que j'en vois un rouler je crois hein. Ouais ouais c'est la première fois, c'est rare en vrai Parce que à l'époque justement quand le, le, le, la VTC avait été créée exprès J'en cherchais un qui roulait pour pouvoir faire des cinématiques sur lui tu vois Et j'en avais jamais trouvé Voilà, c'est marrant euh, Là, il faut que j'aille que à gauche Ouais mais il faut me prévenir avant frérot, non Ah non faut que j'aille à droite, oh pardon Pardon, désolé pour la frayeur derrière. J'ai du mal à tout comprendre. Ok. Allez, let's go. Let's go. Allez, on pousse devant, on pousse, on pousse, on pousse, s'il te plaît. Je suis en éco-conduite là, je suis en éco-conduite, pousse, pousse, pousse. Bon, tant pis. C'est pas grave, je lâche. Pour faire du 0 litre par 100. Du zéro litre au 100 ouais, 0 litre par 100. Waouh On voit encore euh, Sainte-Marie-sur-Mer là-bas. Pas dégueu. Allez. Je suis jamais allé là, moi. Je suis jamais allé là. Hein. Aucun souvenir. Alors, attends, là, on va... Oh oui, c'est sympa, là. Eh Mais c'est que c'est sympa par ici. Il fait bon vivre Ok J'ai une bonne conduite là en vrai hein. Je sais pas ce que vous en pensez euh, N'hésitez pas à commenter Alors pareil Merci beaucoup pour vos records de pouces bleus Vraiment infiniment Encore une fois Je compte sur vous 220 220 likes Et on enchaîne d'arrache-pied Mais vraiment également Les commentaires super importants Moi, Vous savez que les chiffres C'est pour euh, le défi C'est pour la blague C'est pour tout ça mais les commentaires, les gars, c'est le. J'adore vous lire. Ça, c'est voilà, c'est pas robotisé quoi. Vos commentaires, c'est vous qui écrivez, c'est ce que je préfère le plus évidemment. Donc voilà, vraiment. Mais je vais pas vous dire 220 commentaires. Sinon, les mecs, vous allez spammer des trucs euh, débiles. Non, vraiment. 220 pouces bleus et le maximum de commentaires pour vous lire, bien sûr. Euh, c'est à gauche qu'il faut aller. Hein. Là, c'est hein, une agence de recrutement. Très très bon à savoir. Et euh, vous pensez que ça va mener à quelque part tout droit Un jour Je pense, hein. Je pense qu'il nous prépare quelque chose par là-bas. Je suis arrivé monsieur dame Et on est chez On est chez qui J'arrive pas encore à lire Hop euh, Oh bah les gars en soyons fous maintenant On est bien lancé hein. vous me motivez franchement Donc euh... celle là elle est pour vous Celle là elle est pour vous Mais on est chez qui Big Fright Ok Ok. Euh, attendez, je, je me concentre parce que je vois pas comment je vais pouvoir faire. Ah bah si, comme ça. Bah non. Bah non, oui. c'est bien ce que je me disais. Euh, ouais, le problème c'est que moi, je vais avoir un souci de conteneur ici moi. C'est bien mignon tout ça. Ah putain Bon c'est pas grave, on va devoir la refaire en... En plusieurs fois, j'avais pas besoin de tourner le volant. Ouais, non, là j'ai débordé. Là, je suis absolument là où je dois pas stationner. Tu sais, je suis pile à côté de mon emplacement. Euh, bah, du coup, ce qu'il faudrait que je fasse plutôt, c'est d'aller plus loin, plus loin et pas trop proche. Voilà, là ça me paraît pas mal. Là, ça me paraît vraiment pas mal. Voilà, et là, normalement, regardez bien. Si je fais ça, automatiquement, ça devrait rentrer. Comme papa dans maman. Et encore je suis pas sûr. Putain ça me fait peur à gauche. C'est ça qui me déstabilise. Ah putain je vois rien. Oh là là je vais taper un autre. Un autre. Alors attends. Qu'est-ce que je dois faire Je dois faire ça Ah ouais putain je suis dans la merde. Ah c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, l'autre il doit avoir euh, un peu peur euh, Un peu chaud aux fesses pour sa remorque Mais L'essentiel est dans l'actel Hop Eh y a personne qui travaille aujourd'hui, je m'en fous Personne verra ma Personne n'a vu comment je, je suis Donc on s'en fiche total, c'est très très bien comme ça Hop et bien voilà, presque le niveau 2. Mais les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. J'espère que ça a été fluide. Vraiment, j'espère vraiment que pour vous, l'expérience a été la même que moi. C'est tout ce que j'espère. J'y crois. J'y crois, mais si ça se trouve, c'était horrible à voir. Je ne sais pas. Mais en tout cas, les gars, je vous kiffe vraiment. Et à très vite pour de prochaines vidéos. Suivez-moi ce soir en live sur Twitch, 20h. Suivez-moi sur Twitch de manière générale. Et on se retrouve donc très vite pour de prochaines vidéos. Que ce soit des best of ou Euro Truck, bien sûr. 220 pouces bleus. Je vous embrasse bon dimanche encore, bonne fin de dimanche, bon courage pour la semaine, let's go, vive la France bien sûr, on n'oublie pas la marseillaise. Et je vous embrasse, salut tout le monde